J'aimerais que les pratiques de justice réparatrice soient introduites en France partout, dans les prisons, dans les familles, dans les écoles, au boulot, vraiment partout. Les gens sont plus aptes à changer de comportement de façon positive si les choses sont faites avec eux au lieu de pour ou contre eux. Donc si on t'implique dans la résolution d'un problème, tu vas plus facilement adapter ton comportement pour résoudre ce problème que si je te dis tu dois faire ça et ça parce qu'il y a tel problème qui va être résolu si toi tu, tu agis différemment. J'ai décidé de créer Question de justice pour œuvrer à l'introduction des pratiques de justice réparatrice en France parce que je pense que c'est le meilleur moyen pour que les gens soient soutenus et se sentent capables de s'exprimer et prendre leurs propres décisions. La justice réparatrice, c'est une philosophie qui dit que quand il y a un problème, euh, quand il y a dépassement de règles, un délit ou un crime, la chose la plus importante n'est pas que ce règle ou cette loi a été enfreint, mais premièrement, ce qui est important, c'est qu'il y a quelqu'un qui est blessé et que les relations entre les gens ont été brisées parce que la confiance en autrui est, est abîmée au moment qu'on dépasse des règles et plus les, ces règles sont importantes, plus la relation en souffre. Et à cause de cette idée que le plus important c'est que la relation souffre, on va poser d'autres questions avant d'arriver aux questions euh, euh, disons, quotidiennes de la justice qui sont...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 Et ça, ça fait entrer l'auteur dans, dans le dispositif de, de la justice, en contact direct avec la victime. Parce que comment un auteur peut réparer quoi que ce soit pour qui que ce soit, sans poser cette question à la personne concernée. J'ai créé « Question de justice euh, » en 2012 avec quelques personnes que je connais et qui sont vraiment intéressées par la justice réparatrice de par leur travail la plupart du temps. Question de justice est devenue un organisme de formation pour propager l'idée de la justice réparatrice et ses outils. Avec l'idée que quand tu formes des gens, ils pourront comme toi, parce que moi au début j'étais formée et puis j'ai commencé à en parler. Donc toutes ces personnes formées vont faire, vont pouvoir faire comme moi, en parler autour d'eux, ou changer des habitudes, n'importe quoi. Mais en principe, c'est l'idée qu'ils pourront en parler. Et ces formations sont donc pour les écoles, primaires, secondaires, pour les personnes intéressées dans la justice réparatrice, en gros, et des personnes intéressées pour certaines pratiques spécifiques. Et il y a des gens un peu de partout qui viennent. Un élève qui a fait tomber un autre élève à l'école méchamment et il s'est cassé euh, le pied, par exemple, ben, cet élève doit être puni donc il va être peut-être euh, exclu pour trois jours parce que l'autre il est à l'hôpital, opération, et des frais et tout. Mais nous on va, on va dire, il faudrait que les deux se rencontrent avec les personnes qui ont été touchées aussi par ce qui s'est passé. Les parents de l'un de l'autre des élèves qui ont été présents, qui ont vu quelqu'un se faire casser la jambe, représentant peut-être des enseignants qui, qui, qui sont mal avec ça, qu'il y a d'aussi graves incidents à l'école, peut-être le proviseur aussi, parce qu'il bon, a quand même la responsabilité pour la sécurité de tout le monde. Et toutes ces personnes, dans justice réparatrice, vont se rencontrer pour parler de ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il en a pensé, la, la personne qui a fait tomber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 J'ai besoin, par exemple, les parents, euh, de l'élève qui a la jambe cassée a besoin de savoir que son, son enfant peut être en sécurité. Et, mais l'autre parent peut être pareil. C'est ça qui est assez marrant, c'est qu'on se rend compte dans les rencontres de justice réparatrice que les besoins des proches des auteurs et de l'auteur et des proches de la victime et de la victime sont souvent très très proches, si ce n'est pas pareil.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 de quoi il s'agit je crois, parce que c'est des formations très très actives et ils sont vraiment en train de le faire, d'être différents dans des situations euh, difficiles. Et il y en a pas mal qui disent qu'à la maison ils l'ont utilisé par exemple. Donc ils changent les choses à la maison régulièrement tentant ça et tentant aussi euh, des utilisations des outils où je, moi je n'avais pas pensé. Quelqu'un vient pour euh, apprendre comment gérer les conflits et il m'écrit, donc c'était hier, j'ai reçu ce mail, « Je vais aller à l'hôpital parce que j'espère que les aides-soignants et les soignants pourront mieux être à leur, dans leur boulot. » Quand je lis dessus, ça, ça me fait déjà du bien. L'éducation nationale est intéressée et c'est assez difficile de rentrer euh, dans l'éducation nationale. Donc, donc ça me fait plaisir qu'on a réussi finalement. Donc ils demandent plus de formation au niveau régional, un peu au niveau national. Euh, local et départemental, il y a donc sur tous les niveaux, on a des relations. Alors tu te dis, bon, à mon avis, ça, ça commence avec si tu as tous les niveaux, ça, ça, on va y arriver. Et là, c'est vrai que c'est très intéressant parce que si tu formes des enseignants qui vont utiliser ça à l'école, là, tu peux dire que ça se propage bien. Je fais énormément de frais pour ce travail, enfin, c'est surtout le transport, tout ça. Et c'est vraiment un investissement, une grande grande investissement. Donc, après deux ans, j'ai demandé à Pôle emploi une aide qu'ils m'ont, par exception, donnée. Parce que c'est une, vraiment une exception, parce que normalement, ces aides sont pour des gens qui sont loin du, euh, du, du monde du travail, qui n'ont pas eu beaucoup de formation. Et moi, j'ai eu beaucoup de formation.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 on pouvait faire quelque chose pour quelqu'un. J'ai toujours pensé qu'il faut être dedans pour savoir qu'est-ce qui peut se faire pour que ça aille mieux. Quand les gens prennent des décisions pour eux-mêmes, ils euh, s'élèvent, ils, ils, ils vont se mettre un peu debout. Un enfant, quand il se sent maître de la solution, ou qu'il va prendre une décision qui, qui est importante pour lui, mais aussi des, des hommes et des femmes qui se sentent démunis pour une raison ou une autre, parce qu'ils ont un problème ou parce qu'ils ont été victimes, ou même s'ils ont été auteurs et qu'ils arrivent à prendre une décision euh, elles-mêmes, tu les sens grandir. Et donc les gens sont plus, sont plus beaux, ils sont, ils sont mieux dans leur peau. Et c'est un plaisir. Les choses bien autour de moi, ça, ça fait que moi aussi je me sens bien. Et, et je pense que quand quelqu'un se sent bien, il va... Il va émettre des, des, des bonnes ondes, je veux dire, on est plus heureux d'être avec quelqu'un qui va bien que d'être avec quelqu'un qui ne va pas bien, quelqu'un qui ne va pas bien, ou qui est sombre, ça nous plombe, ou bien il faut mettre beaucoup d'énergie pour que ça change, Mais, donc les personnes qui vont mieux, ils vont autour d'eux, ils vont, vont aussi faire que les gens sont mieux. Apparemment, il y a un frein avec les Français. Pourquoi en France, c'est si dur de redonner Donc d'un côté, d'être ouvert. Donc ça, être ouvert, c'est difficile. Et c'est difficile de donner la décision à quelqu'un d'autre qu'à soi. Moi, je pense que ça, c'est plus important en France que dans les autres pays. France est un pays centralisé où on aime bien que c'est une personne qui est là ou là ou là qui va prendre la décision. Et cet autoritarisme convient à beaucoup de personnes. Pour la justice réparatrice, en fait, tu as besoin de la coopération de tout le monde. Parce qu'à toi toute seule, tu ne peux pas vraiment changer ça, parce que tu vas faire en sorte que l'autre prenne ses décisions. Et il faut que ces décisions de telle autre soit accepté. Donc ce n'est pas seulement toi, mais tu dois aussi avoir assez de... être assez convaincant pour que tout le monde participe à cette idée qu'on va laisser la place aux personnes concernées pour prendre leurs décisions. C'est aussi vraiment une question de, de démocratie. Hein. Regardez le site parce que il est... tu le lis assez vite. Comme je dis, en fait, l'idée est simple. Pas, pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de changer ses habitudes. Et pour changer ses habitudes, je ne peux rien d'autre dire qu'il faut faire une formation. Sinon, tu ne peux, tu peux pas. C'est vraiment très démocratique. On pourrait aussi en faire un, un mouvement politique pour la, pour la démocratie. Les gens sont maîtres de leur vie. Ils décident sur leur vie tout ce qu'ils peuvent. Sans, si ça ne fait pas mal à, à autrui. et Ils peuvent faire ça dans la maison, dans leur boulot, dans les écoles, dans leur, la rue, dans leur quartier dans leur ville. Mais il faut qu'ils ont le droit de décider quelque chose ou euh, que ce soit organisé de façon à ce que leur voix est, est entendue.